Le grand voyage des petites souris, une histoire de Malika Doré. Il était un sourisceau qui voulait rester au chaud et deux autres petites souris qui voulaient voir du pays. Elles prirent donc un crocodile qui leur permit de quitter l'île. Le voyage avait commencé, le sourisseau devait beaucoup s'ennuyer. Vite, il fallait absolument lui téléphoner. Tu, et chez le sourisseau, tring. Allô Allô sourisseau Tout ici est tellement beau La forêt est magnifique et les oiseaux fantastiques Chère souris, j'en suis ravie, mais je suis très bien ici Oui, on est très bien ici Sourisseau, si tu savais, les singes dansent de tous côtés et les oiseaux en n'arrêtent pas de chanter Pili, pili, pili, pili, pili, pili. Chère souris, inutile d'insister. Ici, je suis très occupée. C'est vrai ça, ici, on est débordé. Sourisseau, à présent, nous voici sur des vagues absolument mémorables. Et maintenant nous entrons dans une clairière tout bonnement extraordinaire. Mais chuuu, car nous allons arriver dans un endroit tout à fait secret. Dans un endroit secret